Présente une émission toute spéciale de Mini Météo. Le soleil brille, et il fait de plus en plus chaud. Et oui, l'été est arrivé! Ah! Mais quelles sont les activités que nous pouvons faire? Allons voir Jenny pour plus de détails. Jenny? Merci, Carla. Ici, Jenny éclaire Beau bon Soleil pour Mini Météo. Cet été, je vous propose une activité très plaisante et très facile. S'amuser avec un cerf-volant. Oh regardez les belles couleurs. Oh c'est vraiment beau. Il y a du jaune, du vert, du rose, du... oh du bleu. <rire> oui oui oui oui. Oui Jenny, les couleurs sont super belles. Mais comment fait-on pour faire voler un cerf-volant oh. Oh pardon Carla, c'est important de trouver un endroit plat où votre cerf-volant peut voler librement dans les airs sans aucun problème et en sécurité. <rire> Aujourd'hui, je me retrouve dans un parc. Qui hein? okay, le côté. Okay. <rire> ouh, et... <rire> ouh C'est excellent, <rire> génie. Quel beau paysage Et euh... votre cerf-volant Ah Bonjour, Monsieur Le Soleil. Eh <rire> bien, Carla, pour faire voler votre cerf-volant, il doit aussi y avoir du vent. <rire> ah -ha! Et voilà, vous lancez votre cerf-volant comme ceci. Euh... oui. Euh... <rire> Ou... Euh... ah! Vous pouvez aussi courir avec votre cerf-volant. Euh, Guy, suis-moi. Et hop! Euh... Wouhou! Oh. Mmh. Ça va, Jenny? Je, je, Jenny? Jenny? Je, Jenny? Jenny? Ça va? Oh! Jenny? Oh! Oh, merci, Guy! Merde! Oui, Carla? Oui? Tout va bien? Euh, essayons euh, une dernière fois! Ouh. Oh, oh d'accord! Activité. Oh, wow! <rire> Autre chose? Eh bien, Carla, n'oubliez pas de tenir votre cerf-volant très fort pour ne pas qu'il s'envole. Ici Jenny Éclair-Beau-Soleil qui vous dit amusez-vous avec votre cerf-volant! -oh! Oh! Oh! Oh! Wow! Merci, Jenny. Et merci à toi à la maison d'être à l'écoute de Mini Météo. Ici Carla la niña. Aïe aïe aïe. Qui te souhaite beaucoup de vent pour faire voler ton cerf-volant. <rire> voler. Ah, je ne fais pas de bruit, mais je réveille tout le monde. Qui suis-je? Je ne fais pas de bruit, mais je réveille tout le monde. Mm -hmm. Je sais pas. Non, Non. c'est le soleil. Le soleil? Mais oui, le soleil se lève sans aucun bruit. Il oh. réveille tout le monde. <rire> c'est vrai. Mais oui. Ouh. Mm-mm. -hmm. Mm -hmm. <coughs> <coughs> C'est <Statuce. coughs> <coughs> Hum. Écoute bien. Charlie va imiter un cri. Et vous devez deviner de quel animal il s'agit. <rire> Bonne chance. <rire> tu es prêt Oui. Charlie, on t'écoute. Tu devines ce que c'est? Mmh, je crois que tu as raison, Charlie. Oui. On pense que tu es un chat. Oui, <rire> je suis un chat. Bravo. <rire> hey, fais le chat avec moi. Wow. Oh. <coughs> <Mouaou. rire> tu fais un beau petit chaton, Charlie. Mouaou. À bientôt. C'est l'histoire d'une mère qui a deux enfants, Sam et Pic. Lorsque c'est le temps de manger, la maman leur crie Sam, Pic, Sam, Pic, Sam, Pic. Alors le voisin qui passait par là lui dit Oui, madame, si ça vous pique, grattez-vous. Oh! <rire> <rire> Deux petits yeux dans la nuit, derrière un bandeau noir qui trottine sans bruit dans le jardin le soir. Quatre pattes qui s'enfuient derrière un arrosoir, une longue queue qui les suit, une longue queue grise et noire. C'est Gaston, le raton laveur. Gaston, le petit voleur. <rire> C'est Gaston, le raton laveur. Gaston. Oh dans les arbres, oh sur les toits, oh dans les cabanons, <rire> quand la ville s'endort, oh apparaît Gaston. Oh Un museau tout pointu et très intelligent. Oh il traverse la rue, mais il regarde avant. Yeah c'est Gaston, le raton laveur. Gaston, <rire> le petit voleur. C'est Gaston, le raton laveur. Gaston. Euh... Dans toutes les poubelles, il y a des festins. <rire> Quand il en ouvre une, il, il a fait de ses de copains. copains. Gaston et ses copains, quand le soleil se lève, s'en vont comme petits train, train dans le pays des rêves. Cinq petits doigts dans chaque main, pour te dire au revoir. Au revoir, à demain! Ton pour une nouvelle histoire. De Gaston, le raton laveur. Gaston, le petit voleur. De Gaston, le raton laveur. <muches> oh. <muches> oh. T'n <Ravissant>. oh. <muches> Bonjour. <muches> Bonjour, bon, ici Carla, la ligne, aïe, aïe, aïe, aïe, qui te présente une émission toute spéciale de mini-météo. Il fait beau, il fait chaud, et oui, l'été est finalement arrivé. Mais quelles sont les activités que nous pouvons faire? Allons voir Génie pour plus de détails. Génie? Génie? Génie? C'est moi! Quelle bulle? Mais des bulles géantes! Ah! Jenny, avez-vous bien dit des bulles géantes? Eh oui, Carla! Vous avez bien entendu. Euh, voici comment on fait des bulles géantes. qui <rire> okay, suis-moi, suis-moi. Vous avez besoin d'un seau d'eau avec du savon. Hein? C'est beau, n'est-ce pas? Oh, une belle couleur, une belle texture. C'est vraiment extraordinaire. Ah, oh, mais c'est excellent, Génie! Mais euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait des bulles géantes? Eh oui, Carla! Vous prenez un outil comme celui-ci. On le trempe dans l'eau. Mélangez, mélangez, mélanger. Sortez le bâton. Ouh! Vous avez vu ça, Carla? Une belle bulle géante! <rires> oh! Oh! Oh! Bravo, Jenny! Bravo! Ce sont vraiment de belles bulles géantes! <rires> Une super belle activité. Euh, autre chose, Jenny? Eh bien, Carla, amusez-vous avec vos bulles. Ici Jenny Claire soleil qui vous souhaite un bel été. <rires> Merci génie <rire> et merci à toi à la maison d'être à l'écoute de Mini Météo ici Carla La aïe aïe aïe qui te souhaite beaucoup de savon pour faire de grosses bulles géantes. <rire> <muches> Savais-tu que le Soleil est né il y a environ 15 milliards d'années? Le Soleil est une étoile et son noyau a une température de 15 millions de degrés Celsius. Oh! C'est chaud, hein? Elle est composée de gaz qui brûle depuis 500 000, 000, 000 Hey, ça en fait des chandelles de fête? <rire> le savais-tu? Là, tu le sais! Lexi et moi, on joue à Devine l'oiseau. Lexi me donne des indices et je dois trouver la bonne réponse. Est-ce que tu veux jouer avec nous Ouh, ah, Super. Parfait. Bon, euh, je suis un oiseau qui adore marcher dans l'eau. Mmh. Un oiseau qui marche dans l'eau. En connais tu un, toi Oui, facile. Un canard. Mmh, non. Le canard nage dans l'eau. Moi, je marche dans l'eau avec de très longues pattes. Ah, un oiseau avec de longues pattes. Mm -hmm. hmm. ah, Connais-tu un, toi? Oui. <coughs> tu es une autruche. Ça a des grandes pattes? Non, je ne suis pas une autruche non plus. Mm. Mes grandes pattes ne me servent pas à courir sur la terre, mm. mais à marcher dans l'eau. Oh. Comme ça, je peux voir quand une petite crevette passe devant moi et glouc! <coughs> Je la mange. <rire> oh, un oiseau à grandes pattes qui mange des crevettes. Hum. Bon, on peut dire que je suis vraiment très jolie avec mon beau plumage blanc et rose. Oh, mais ça, c'est un bon indice. As-tu trouvé? Moi, je pense que oui. Monsieur le grand oiseau, oui? est-ce que vous aimez dormir sur une patte aussi? Bien sûr. Oh, j'ai trouvé! Moi, je dis que vous êtes un flamant rose. Eh oui! <rire> Bravo, Josée, t'as yeah. réussi! <rire> Merci pour ton aide. Mon grand frère, il fait du vélo comme un champion. Regarde! Génial J'aimerais ça, pouvoir faire ça. Impressionnant Moi, quand je serai grand, je vais être comme mon frère